Bon, ça va. Bon. Hop. Bonjour tout le monde, vous êtes euh, nombreux Non, non plus toujours pas Là Non. <rire> ça va faire mal, j'arriverai plus à parler. Allô Vous m'entendez Oui, non C'est bon c'est bon c'est juste je parle tellement fort que j'ai pas besoin d'être amplifié est-ce que effectivement oui Ouais, bah, il ne synchronise pas sur ma voix alors je vais essayer comment ça va, ouais, je, pense pas. Ça va que, je pense que ça va mais c'est vrai que il sera après euh, peut-être qu'il faut qu'il le plus fort euh. ouais. vous, vous entendez dans le fond ou ça va comment est-ce que vous entendez dans le fond à peu près ok euh, sinon je le tiens à, à la main comme ça, je peux le tenir à la main c'est mieux comme ça Tu vas commencer comme ça, tu okay. commencer pour... Ouais bon on va voir. Euh, bon, bah, Bonjour tout le monde, je le fais pour la troisième fois. Euh, du coup on va regarder un petit peu de bytecode et de ces pythons euh, maintenant. Euh, avant ça, on va d'abord savoir un peu qui je suis, mais euh, ça va pas durer très longtemps. Alors je m'appelle Emmanuel Leblond, je travaille dans une petite société qui s'appelle SIL, où on s'amuse bien. Et, euh, et je suis alors je fais du Python principalement pour vivre et je fais du C pour m'amuser de temps en temps. Et euh, je trouve ça assez marrant parce qu'en en fait, il y a quelques années, j'étais euh, pas dans cet amphi-là parce que euh, je viens d'une autre école d'ingénieur, mais j'étais dans une école d'ingénieur. Et à l'époque, je pensais que je ferais du C pour vivre. Donc la vie était quand même vachement bien. Euh, et du coup, à l'époque, en plus j'avais pris une spécialité embarquée, donc c'était vraiment C de chez C. Euh, on, nous, quand on commençait un cours sur le C, oui, c'est une conférence sur Python qui commence par le C. Mais c'est toujours comme ça en fait, on, on commence par le plat, on finit par le dessert. Euh, du coup voilà, donc on avait ce genre, de, ce genre de, de présentation, où on nous expliquait, bon on a un code source, un code C au tout début, ensuite on va avoir un outil du genre GCC, un compilateur qui va faire tout un tas d'opérations compliquées dessus, et qui va finir par nous produire un binaire. Par la suite ce binaire, on va le mettre dans un coin, on va attendre, et on va finir par l'exécuter, sur cette machine-là ou, si on fait de l'embarquer, euh, sur un autre processeur, sur un autre système, etc. Voilà. Et en général, le prof, euh, pour essayer de nous donner un petit peu une vision euh, un petit peu plus complète, ou pour nous donner un exemple différent, il nous présentait euh, ce que c'était qu'un code interprété, comme par exemple du shell ou typiquement du python, et il disait, bon bah voilà, à l'opposé euh, de l'interpréter on a un code source en python, on fait quelque chose, c'est magique, bon et puis ça fait un résultat directement. Il n'y a pas de phase entre les deux. Du coup, un jour, euh, je me suis un petit peu... Enfin, euh, j'avais du temps libre, et un, un employeur à la mensuétude bienveillante. Du coup, j'ai eu le temps de regarder un petit peu ce qui se passait. Et en fait, Plot Twist, en Python, euh, s'est compilé. Merde. Euh, du coup, il y a un module qui s'appelle Compile All, qu'on est capable d'appeler directement euh, sur la ligne de commande, et qui va nous générer un point PIC, ou PYC, je sais pas trop comment ça se prononce. En général, je le lis. PIC. Pike. Euh, donc voilà donc on est capable de générer un point pyc un point pic et ensuite on va pouvoir euh, le lancer avec notre python exactement comme si c'était un point py alors là il y a deux possibilités soit c'est que le module compile all c'est un alias pour cp mais là c'est pas très honnête soit c'est qu'il bah, y a eu une phase de compilation du coup vous en doutiez c'est plutôt la phase compilation euh, du coup on a vraiment un parallèle avec le C, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec bien notre compilateur et plus tard, notre exécution. Et là où c'est marrant par rapport à l'embarqué, c'est que vraiment, d'un côté, notre compilateur va tourner sur notre ordinateur, donc j'ai mis un x86 classique, et de l'autre, notre code, une fois compilé, va tourner sur un, une autre architecture. Pour le coup, ça va être une architecture logicielle, à savoir euh, la machine virtuelle, donc euh, l'interpréteur. Entre les deux, on a donc le bytecode donc euh, du binaire, c'est un peu l'équivalent d'un ELF euh, en, en Linux. Voilà, donc c'est ce que je venais de dire. On a donc du bait code qui fait la représentation, qui fait le lien entre d'un côté le code qui a été écrit par un humain, et de l'autre le résultat que voulait l'humain, modulo les bugs. Et euh, là-dessus, euh, c'est la machine virtuelle qui va euh, prendre les instructions et les exécuter. Cette machine virtuelle, elle fonctionne sur la base d'une pile, stack en anglais, qui va permettre de faire le passe-plat entre d'un côté les données et de l'autre les instructions qui vont agir dessus. Euh, le tout, on est capable de le stocker, de le sérialiser, de lui mettre quelques métadonnées pour euh, éviter euh, qu'il soit euh, pour pouvoir le mettre à jour si jamais il y a des changements dans les fichiers. Et donc on peut le mettre euh, sous forme de, de point pic dans le système de fichiers pour éviter de refaire la phase de compilation à chaque fois qu'on lance un, un fichier point. C'est là où on commence à se dire mais euh, pourquoi il parle de Python et pas de pythons parce qu'effectivement, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que là, euh, tout ce que je disais, c'était euh, principalement pour ces Python. c'est-à-dire pour une implémentation. Le langage en lui-même, euh, à aucun moment, il parle euh, du bytecode. Si vous commencez à chercher un petit peu euh, dans la documentation, à chaque fois que ça parle de bytecode, il y a des, des warnings un peu partout, des flags qui disent euh, « attention, euh, si vous commencez à lire ça, prenez pas ça pour argent comptant, parce que dans la prochaine version, ça va péter. » euh, Et concrètement, dans les implémentations alternatives, du genre PyPy ou MicroPython, ça marche globalement comme ça, mais pas forcément. Typiquement, on parle du bytecode Python, Le bytecode sur JITON, bah, ça va être du bytecode Java. Ça va plus rien avoir, à, ça va plus avoir grand chose à voir. Là-dessus, on va pouvoir finalement se poser la question à quoi ça ressemble. Alors, du coup, il y aurait eu deux possibilités. La première, ça aurait été de prendre un point pic et de le décompiler. Mais l'autre façon qui est quand même plus simple, c'est juste d'ouvrir son interpréteur, de définir une fonction comme ça. Et ensuite d'aller regarder la variable qui s'appelle underscore underscore code. Concrètement, cette variable, ça va être euh, notre objet, enfin notre représentation statique de euh, notre fonction. Donc c'est cette représentation-là qui aura été sérialisée dans le point pic. Si on creuse un petit peu ce qu'il y a dedans, on va voir euh, qu'il y a beaucoup d'arguments qui ont des noms plus ou moins compréhensibles. Genre, euh, coname, ça va, on peut imaginer que c'est le nom de la fonction. Euh, co l -notable", euh, imaginer des choses mais je sais pas trop. Là dessus il y en a quand même un qui nous intéresse c'est le co-code, surtout qu'en plus c'est des bytes qu'il y a dedans donc code, byte, bytecode, le lien est facile. Euh, si jamais on le transforme en liste pour avoir les choses de manière un petit peu plus lisible, on se rend compte donc on a un tableau d'octets qui sont notre bytecode mais bon à partir de là on peut pas faire grand chose. Du coup comme Python c'est avec pile incluse il y a une lib qui s'appelle 10, qui va permettre, qui est fournie par défaut dans ces Python, qui va, pour mettre, qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Donc qu'est-ce que fait 10 Déjà il va nous permettre de faire le lien entre d'un côté la valeur de, de l'opcode, du, du bytecode, et euh, sa représentation humaine. Donc, Par exemple on voit que la première instruction qu'on avait là, elle avait le code 100, ça, ça correspond à l'autre const, donc charger une constante sur la, sur la pile. Là-dessus, on voit aussi qu'on a une variable qui s'appelle euh, haveArgument, have qui en fait euh, représente les instructions qui possèdent des arguments. Si le code de l'instruction est supérieur à cette valeur-là, alors c'est euh, une instruction qui a des arguments. Typiquement, on peut se rendre compte que l'autre const, c'est une euh, instruction qui a des arguments. On peut voir donc qu'on a 1 et 0, qui sont les deux, euh, les deux octets qui représentent ces arguments. On a un autre élément qui est assez sympa comme fonction dans 10, qui s'appelle showCode. L'intérêt, c'est justement euh, les co-codes, -con, co co-name, co-var, et etc. qu'on a vu tout à l'heure, on est capable de leur donner une représentation un peu plus sympa et beaucoup plus parlante. Typiquement, là, on arrive à s'y retrouver, on retrouve le nom de la fonction, on arrive bien à voir qu'elle a un seul argument. Bon, là, on commence à se à se perdre un petit peu au niveau des flags et de la stack size c'est pas bien grave, c'est plus des optimisations qu'autre chose et surtout on voit qu'il y a une liste de constantes et une liste de variables là on peut être un peu étonné au niveau de la liste de constantes dans le sens où on a None dedans et quand on voit notre fonction en haut on n'utilise pas None. En fait, il y a une raison très simple c'est que None c'est tellement utilisé en python que c'est livré de série dans l'objet code et enfin le plus important je ne sais pas si vous avez remarqué, en général, quand il y a un, une fonction qui porte le nom de son module, c'est la plus importante. C'est euh, tout simplement pour désassembler notre bytecode qu'on a vu euh, tout à l'heure, pour lui donner une, euh, une représentation humaine. Donc là, on arrive à voir les lignes euh, de, notre, euh, de notre fonction. Bon là, en l'occurrence, notre fonction n'a qu'une seule ligne, donc ça ne nous apprend pas grand-chose. On peut voir les offsets dans l'instruction. Là, c'est plus intéressant, on voit qu'on passe de 0 à 3 à 6 puis à 7 c'est euh, l'offset justement en fonction si on a des arguments ou pas avec cette instruction on voit le, la représentation humaine de l'instruction et finalement les paramètres en question donc maintenant on va se poser la question qu'est ce que ça donne si on met ça dans ces pitons alors on avait dit euh, ces pitons on a une stack ça c'est ce qu'on a vu au tout début euh, là dessus cette stack en fait l'objectif c'est de garder des références sur des objets qui sont utilisés dans notre programme ces objets là on ne va pas s'amuser à les copier constamment sur la stack donc on les garde sous forme de référence et donc à la base ils sont en vrac à un endroit qu'on appelle le tas et c'est à ce genre d'endroit là où on va avoir du comptage de référence, du garbage collector etc pour pas qu'ils grossissent trop voilà, donc à partir de là la première chose qu'on voulait faire c'était charger une constante donc on voit que const qui vaut l'eau il, est, euh, il a été chargé sur la stack au, quand j'imagine quand Python s'est lancé qu'il a vu cet objet code, qu'il l'a chargé donc du coup on va pouvoir le référencer dans notre stack ce qu'on peut voir c'est que ici on a des objets qui sont typés, c'est à dire on a none on a une string qui vaut hello la stack elle s'en fiche en fait du type tout simplement parce que l'interpréteur euh, l'interpréteur Python, les instructions elle travaille avec euh, des objets de base qui sont des, ce qu'ils appellent des p-objects donc du coup, elle les met sur la, sur la stack, il va y avoir d'autres instructions qui vont travailler dessus, mais euh, de base, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce soit toujours des instructions des boîtes noires. Là-dessus, euh, on va pouvoir passer à l'instruction suivante. Donc là, on fait la même chose, on charge, sauf qu'au lieu que ce soit une constante, cette fois-ci c'est une variable. Ça s'appelle loadfast, j'imagine que c'est que ça va plus vite. Du coup, on vient de parler de variable, on a besoin d'autres éléments, à savoir un espace de nom de variable, Tant qu'à avoir un espace de nom euh, local, je vais rajouter un global aussi, parce que l'un va pas sans l'autre. Et du coup on voit qu'on a une variable X, qui elle, va pointer sur, la, sur le tas à nouveau, et sur un nouvel objet que j'ai mis, euh, quel que soit, on va l'appeler fou, une string. Voilà, donc à partir de là, on se retrouve facilement, on a notre, load fast, notre load fast, pardon, qui va trouver notre variable X, qui va aller retrouver sur quoi pointe la variable X, et qui va le mettre sur la stack. Une fois qu'on a fini tout ça, on va pouvoir faire notre opération. Donc là, on se retrouve avec une opération binaire qui ne prend pas d'arguments. Concrètement, cette instruction-là, elle est, elle est écrite en dur dans le C. Et tout ce qu'elle va faire, c'est récupérer les deux P -objects qui sont les deux derniers pi-objects qui sont sur la stack. Elle va les enlever elle va essayer de les ajouter. C'est à ce moment-là où justement, on va commencer à se poser la question qu'est-ce que c'est que ces p-objects Est-ce que c'est euh, des objets qui sont compatibles Est-ce qu'ils ont euh, des, euh, des fonctions underscore underscore add, par exemple, qui ont été redéfinies Ce genre de choses. Si on arrive à, à trouver notre bonheur, on va pouvoir euh, retourner une valeur sur la stack, sinon on va lever une exception. Dans notre cas, on avait deux strings, donc tout va bien. On a notre instruction binariate qui va pouvoir euh, reconstruire une nouvelle string et elle va mettre un pointeur sur cette string sur la stack. Là on est content, tout va bien, tout s'est bien passé, on va pouvoir euh, retourner dans euh, la fonction qui nous a appelé. Le problème c'est que là euh, j'ai pas dit qui est ce qui nous avait appelé donc je suis un peu embêté donc on va pouvoir euh, regarder un petit peu ce qui se passe. Du coup euh, si jamais on se pose un petit peu la question, par exemple si on lui avait donné un mauvais argument à notre, à notre fonction, on aurait eu une exception. C'est euh, ce que je disais tout à l'heure avec le binary add. Si jamais euh, les deux pi objects n'arrivent pas à se réconcilier, typiquement, si jamais on a une string et, et un int, alors on va lever une exception. Du coup, au moment où on lève l'exception, euh, on arrive à voir souvent euh, qu'on a file stdin line1 in module, file stdin line4 for in grid. Du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une, une pile d'appels. Cette pile d'appels, c'est euh, justement d'où on est en train de retourner. Ça veut dire que tout le concept qu'on a présenté là, avec la stack, la locale, la globale, c'est quelque chose qui fait partie de la pile d'appel. Donc on a deux piles d'appel ici, on pourrait en avoir plusieurs, on peut en avoir plusieurs qui correspondent à, au, même, au même objet code sous-jacent. Du coup, euh, voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Maintenant, on va se poser un petit peu la question, qui est-ce qui a appelé GRIT du coup, euh, l'idée, c'est de se dire qu'une fonction, c'est jamais euh, tout seul, comme ça, euh, ex l'eau, ça provient d'un module. Donc on a un module euh, grid.py qui concrètement définit euh, cette fonction-là, puis va l'exécuter. Ça, si on regarde qu'est-ce que ça veut dire en termes de bytecode, on va avoir dans un premier temps une fonction qui... Enfin, on va avoir, pardon, dans un premier temps des instructions qui vont s'occuper de charger notre fonction donc là on peut voir un lot de const cette fois-ci sur un code objet donc c'est là où ça devient amusant dans le sens où le, les instructions qu'on venait de voir tout à l'heure qui étaient dans la fonction euh, grid maintenant c'est devenu des données on est passé de l'instruction à la donnée là dessus on va avoir on va pouvoir charger le nom de la, le nom de la fonction là aussi et on va finir par construire une fonction à partir de notre objet code et du nom de la fonction. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir stocker cette, cet objet fonction, on va pouvoir stocker cet objet fonction dans, le, dans le module en lui donnant un nouveau nom. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se poser la question de d'appeler notre fonction donc là on va recharger l'objet qu'on vient de créer, notre objet fonction et on va lui, on va pouvoir charger sur la pile à nouveau un paramètre à savoir euh, ren et finalement on va appeler la fonction en lui, demandant, en lui donnant comme argument le nombre de paramètres qui ont été passés et là euh, on pourrait repartir cinq euh, slides en, en arrière pour se retrouver au moment où on fait notre appel de fonction donc là, normalement, euh, tout se passe bien. Et ensuite, on a un résultat qui est retourné. Et euh, une fois ce résultat retourné, on peut voir dans le module qu'en fait, on ne fait pas de return sur le résultat. Donc c'est à ce moment-là où on fait un pop-top pour décider de supprimer ce résultat-là de la stack et pour pousser notre propre résultat, à savoir euh, non, pour finalement retourner. C'est euh, quelque chose qu'on voit très souvent. À chaque fois qu'il n'y a pas de return, euh, le compilateur euh, met non et le retourne. C'est là où on voit que non est très souvent utilisé, même quand on ne s'en rend pas compte. Voilà. Alors, du coup, euh, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a un objet code qui se transforme en objet fonction et qui est ensuite appelé Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas euh, directement appelé notre objet code En fait, l'idée, c'est euh, de se dire que notre objet code, il est extrêmement statique puisqu'il provient d'un compilateur. Concrètement, il est très simple, il contient juste euh, des, des attributs, il n'a pas de fonction, enfin, pas de méthode. Euh, il ne peut pas être modifié, il est en read-only. Si jamais on veut, par exemple, commencer à hacker un petit peu l'interpréteur, ou euh, ce qui a été compilé, l'objet code, on ne va pas pouvoir euh, modifier ces variables en temps réel, on va devoir régénérer un objet code à partir de celui-ci. Euh, voilà. Alors que quand on voit notre objet, Python en, en notre objet fonction en Python, pardon, donc on fait, un, on fait notre define de grid, on va pouvoir euh, lui adjoindre des nouvelles variables, on va pouvoir le modifier, etc. Donc du coup, c'est là où cette fonction, enfin cette instruction met fonction euh, apporte tout son intérêt, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, d'un côté avoir notre objet très statique euh, de code, de l'autre, des éléments qui ont été euh, dynamiquement générés par l'interpréteur au moment où on arrive à la définition de cette fonction-là. Donc Typiquement, ça peut être euh, les arguments euh, par défaut. Quand On se souvient tous euh, de l'erreur classique quand on appelle une fonction qui a une liste en, en argument par défaut et qu'on commence à manipuler la liste et qu'on réappelle cette fonction-là. La liste en par défaut euh, n'est plus vide, par exemple. C'est euh, typiquement euh, parce que cette, euh, cet objet liste est dynamique. Il a été fourni à euh, un objet fonction qui est réutilisé par la suite. On a aussi euh, la logique des closures et des globales, qui là encore euh, sont, des, sont des systèmes euh, très dynamiques, donc euh, qu'on n'aurait pas pu euh, juste compiler euh, en statique euh, et dire ça correspond à cette variable-là à ce moment-là. Et donc une fois qu'on a tout ça, on va avoir notre fonction, qui elle, quand on va l'appeler avec euh, les arguments, va s'occuper de retrouver les arguments par défaut qui lui ont été passés, de savoir si elle a besoin de les utiliser ou non, de construire un espace de nom local, de récupérer l'espace de nom global de la frame précédente, et de construire sa propre frame autour de tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir exécuter toutes nos instructions une à une, et on va finir avec un résultat qu'on va pouvoir retourner, et donc qui va ensuite être renvoyé dans la stack de la frame inférieure. Voilà. Euh, du coup, il y a plein, plein, plein d'autres choses à dire sur, euh, sur, euh, sur le bytecode de, de ces pitons, euh, notamment euh, les histoires de, de blocs, par exemple, qui, euh, qui consistent quand on fait des try except, ce genre de choses. Il euh, y a énormément d'éléments comme ça, de petites choses. C'est pareil, les, les closures, comment euh, récupérer une variable avec un niveau d'indirection supplémentaire. Alors du coup, si vous êtes euh, intéressé par ça, ou si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, parce que ça, ça va vous intéresser. Il euh, y a un projet qui s'appelle ByteRun, qui est fait par euh, Ned Batchelder. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ned Bat, c'est mieux. Et concrètement, l'idée euh, de, ce, de cette personne, c'est d'implémenter euh, Python en Python. Alors si vous êtes allé à la presse de PyPy, euh, ça va vous donner des idées mais en fait non c'est pas du tout ça parce que PyPy ça va très vite et c'est très compliqué et là ça va très lentement et c'est très simple donc euh, concrètement euh, on fait un interpréteur en Python qui interprète du bytecode Python donc c'est euh, vraiment super lisible et on comprend euh, tout ce que fait le bytecode Python et euh, du coup il y a en plus le guide de route qui vient c'est euh, un article qui a été écrit dans la série des 500 lignes de code ou moins qui euh, qui fait justement, euh, qui explique quelles sont les parties intéressantes dans ce projet-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Je vous, je vous invite à aller le voir. Voilà. Que vous avez des questions je sais, mais bon, voilà. là, pas grave. on va changer le micro après. Pour la, bah, pour la prochaine bah. euh, J'ai vu qu'il y avait eu plein de modifications, il y avait eu beaucoup de modifi modifications avec le dossier PyCache par, par exemple et tout ça, pourquoi, euh, pourquoi jamais au fil de toutes ces modifications, ils ont simplement euh, fait disparaître ces PyC, enfin les, les mettre ailleurs un peu comme dans un point Git, euh, il y a les fichiers Git, et avoir un, un point PIC PYC, où on aurait tous, les, tous ces fichiers dont personne finalement ne se sert euh, normalement. Quoi. Alors du coup, euh... Euh... essayer de cacher les... pas, euh... Ce serait justement euh, commencer à mettre de l'implicite et ce serait casser ce genre de logique. Après, ça aurait pu être fait, j'imagine que c'est plus que sous Linux, typiquement, donc ce serait même pas portable, en fait, cette logique-là. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas très très important. de de nouvelles instructions en opcode qui permettaient de dupliquer les deux derniers éléments qui étaient au dessus de la pile ou alors de les switcher et euh, en fait j'ai pas réussi à trouver à quoi servaient ces deux instructions en opcode si elles étaient utilisées à des moments euh, par des instructions Python pour l'optimisation ou si c'était euh, deux instructions qui étaient comme ça pour Si jamais ça a été rajouté en 3.5, c'est que c'est utilisé. Sinon, il n'y avait pas de raison, mais à part ça, je ne saurais pas te dire. Il euh, y a une question <rire> C'était pour donner une information. Ah d'accord. Ok. Bon. Euh, moi j'ai simplement un truc à dire. Dans le dernier slide que tu as présenté, concernant les sites d'un capture, ce qu'elle a présenté c'est justement ByteRun. Donc elle a bossé dessus. Donc euh, si vous voulez vraiment apprendre comment fonctionne un interpréteur, bah, lisez simplement d'abord la petite présentation des moins de 500 lignes, ça vaut vachement la peine. Et ensuite si vous, avez, si vous êtes vraiment ardu, vous allez vous taper le code de ByteRun. Là où on, en, on fait du marshalling, etc. Et on va vraiment lire un fichier PIC pour l'interpréter. Bon. Amen. Bravo. Ah merde C'est pas un ouais. Ouais, une as là, là Ah, ah putain, as Oui, as Oui, On aurait plus euh, un mot de passe, pas <rire> que... <rire> bon. ah, ouais, ouais. ah oui, d'accord, d'accord. Ok. Ah, juste, là. Là. Du coup, ça marche toujours. Ah, C'est ah euh, ah, ouais. Ouais. ah ouais,